Les okay. céréales, avant ou après le lait Les céréales. Je sais pas, j'en mange pas après le Moi lait. Moi non plus. Juste ici, qui joue à Minecraft. Moi je joue pas à Minecraft, pas clairement à non. Ok, qu que tu veux sauter, Spoto. Moi je joue pas. C'est pour faire des, faire des rencontres au début, tu vois. Ouais, bah c'est ça. C'est pour faire des, des, des vais rencontres vais amoureuses, vous voyez. Oh, you touch my Ouais, avec des e-girls. Voilà, de... Non, pas des gars. Eh je <rire> compte sur toi là, très haut ta vie. Heureusement que t'es là, Goku. Adieu. Ouais, heureusement que je suis là. J'ai mais par contre, eh oui. en fait, vous parlez de quoi De Dragon Ball Super Ah <rire> Et ouais, d'accord Oh, Sneaker, t'es une e-girl ou pas Le mec, il sait pas comment on dit meuf parce qu'il dit tout le temps e-girl Vas-y, je veux bien es que, que tu m'as vite Vas-y, t'es faite, t'es je sais pas. Moi, je que t'es faite, t'es faite J'ai fait Oh, c'est bon, mais j'ai... moi, je trouve les les enemies sont assez forts Oh, non, c'est... Goku c'est un mec trop beau Goku c'est nude AH C'est chaud on dirait de la barbe à papa T'as de la barbe papa? con mais je crois ouais j'aime bien la barbe papa Ouais c'est bon, ça la Est-ce que ça existe la barbe à maman? Ah moi putain Ah pas il y a c'est bon là on parle de barbe papa Mais parle la frère je sais pas si c'est pas un cas Mets pas à son frère un les gars T'invite, à... c'est bon, on campte tes fesses, gars Non, on parle nous, on de barbapartin, donc euh... Ah, Sneaky, Sneaky, je sais pas quoi, je sais pas, là, cest à Allo, parle, parle, parle, parle... Ah ouais, t'as un point épique, mec... Ouais... J'ai pas encore mis... T'as une chaîne YouTube Non... Ça, je m'abonne à toi... Ah... Il s'en snap, c'est vrai, plus vite... Ouais... Et qui veut le Snap d'Earth Queen Non, je rigole... Non, non, je veux es bien T'es sérieux frère. Non, et tu devais Eh, je rigole, je rigole. Non, non. <rire> c'est Goku, encore. Pourquoi je fais quoi, non C'est le petit cochon. mute <rire> <'est> first. Eh, <rire> hey, ça Goku. va, si rap. Si rap, si rap. Si rap. Ouais. Man, Arrête de rapper. Ouais. Goku, tu viens de Vernon. Quoi Tu viens de Vernon. De Vernon De en fait, Vernon Non, non, non, non, c'est un prank. En fait, c'est pas mon Instagram. Tu as cru, Oh, non, pas Eh Nikabra Oh, putain 0. Ah t'as l'épaisseur du coup mais... <rire> Ça va Sneaky Ça oh, va mais vas-y T'as toujours pas de chaîne YouTube mec <rire> ah, Tu l'as dit y'a même pas de chaîne <rire> C'est quoi ça <rire> C'est quoi ça <rire> C'est quoi ça <rire> C'est quoi ça <rire> Ah. Ça, je Mais ouais c'est mon mère qui est sur Alors je pense que ça c'était euh... <rire> Il y a un mec voilà. qui l'a pas respecté ça, ça d'abord.